Bon, ben voilà, le dispositif est prêt. Donc, je vais mettre la prise USB. Voilà. Hop. À l'autre bout, on a notre commande. Voilà. À l'autre bout, on a... Hop là. Le câble d'alimentation. Donc là, je le branche à l'endroit prévu. Voilà. Et puis hop, on va le faire fonctionner. Donc là, il va très lentement. Je peux augmenter la vitesse. Réduire la vitesse. Dans l'autre sens. Voilà. Donc grâce à ce dispositif, il n'y aura plus aucun tremblement lors de la mise au point. Et je peux régler très finement. Voilà, là ça va très lentement. Alors l'avantage, c'est que du coup, je peux choisir si ça c'est en arrière et ça c'est en avant. Si je change ici, c'est l'inverse, là c'est en avant et là c'est en arrière, voilà, c'est à vous de choisir, entre les deux, là, si vous mettez au milieu, il ne fonctionne plus, c'est coupé, d'accord un petit dessin de ce que l'on va fabriquer on va fabriquer un support pour mettre le moteur alors je vais vous faire ça très rapidement Hop. donc on va faire une une équerre une équerre en acier en tôle en fait Alors, cette équerre va avoir donc cette forme là. On va avoir ici une distance de 30 mm. Donc, je parle en millimètres. 30 mm, ça fait 3 cm. On va ensuite avoir ici une distance pour la première face de l'équerre de. 40 mm. On sait pas à l'échelle. Euh, donc ici, il y a une pliure. Euh, ici, on va avoir une, une distance de 30 mm. Donc 30 sur 40 sur 30. Pour l'instant, ça va, c'est pas très compliqué. Euh, alors, ensuite, ici, on va avoir donc, c'est la moitié, 15 mm. Ici, ce que vous avez ici, c'est une échancrure. Alors, on, va, on va faire une équerre, et on va échancrer Ici. Ensuite, on va euh, à une distance de 1 cm, donc 10 mm, on va faire euh, des trous, donc deux trous, Ce sont des trous d'un diamètre... de 4 mm, 4 mm, donc on, on prendra un, un forêt, forêt acier de 4 mm, pour faire notre autre trou, d'accord, euh, que dire d'autre, euh, donc ces deux trous, oui, bah. Ces deux trous sont distants de 2 cm donc 20 mm donc si vous savez faire le calcul et eh ben 30 moins 20 il reste donc 1 cm hein, donc 10 mm ce qui veut dire que ici et ici la distance qui sépare les trous du bord c'est 5 mm et 5 Ok, et ben voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Dans sinon, les, euh, les chancrures ici, elle va avoir une distance entre 7, euh, 7 mm. On va dire, ouais. 7, 7 mm. Donc je vais vous la faire en, en vue 3D. Enfin, je sais que certaines personnes qui, qui voient mieux les choses quand c'est en 3D. Voilà, donc c'est une petite pièce euh, sympatoche. Alors je vais la faire dans une tôle, une tôle de récupération d'un vieil ordinateur, hein. c'est une cloison d'ordinateur euh, fixe. Hein. Euh, donc forcément cette pièce-ci, on va en faire un, un gabarit, un gabarit à plat. Hein. Ce gabarit il aura cette forme-là. Hein. Ça à l'échelle, mais bon, et qu'ici la pliure, donc ici on a un millimètre, ici 30, ici hop, enfin, ici en tout euh, 40 plus 30, ben, ça fait 70, donc 7 cm. Voilà, avec ici une échancrure de 7 mm sur 15 mm. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, Momo, ça va Hein Ouais. A terminé euh, grosso modo le montage du moteur sur euh, la lunette maintenant on va passer à la partie électrique ou électronique bon, il y a un peu des deux mais vous allez voir c'est pas très compliqué on a besoin de deux composants on a besoin d'un potentiomètre donc ça c'est un potentiomètre que j'ai récupéré euh, sur un vieux truc une vieille télé alors euh, c'est un 4,7 ohms. Enfin, 4,7 kOhm. C'est une résistance, en fait, variable. Et puis, vous avez un petit interrupteur. Donc C'est un petit interrupteur à impulsion. Donc, quand il est en position relâche, il connecte deux des, euh, deux des bornes. Et quand on appuie, il connecte deux autres bornes. Vous allez voir, je vais vous faire un petit explicatif. Bon, alors, ce petit interrupteur, je vais le redessiner en grand. Avec trois pins. Une, deux, trois. Si on, ensuite, on a le, le petit bouton avec le pas de vis. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur Vous avez euh, ici C, NO, NC. Donc ça, ce sont les trois pins qu'on a euh, identifiés ici. Alors, comment ça fonctionne Eh bien, vous avez à l'intérieur un interrupteur deux positions D'accord Avec ici, voilà... Une action, donc quand on appuie sur le bouton, et eh bien, ça bascule de l'autre côté. Ok Tout simplement. Donc, ouvert, fermé, et quand on appuie, fermé, ouvert. D'accord Donc, à l'intérieur, c'est comme si on avait euh, ce schéma-là. ça c'est relié à ça, ça c'est relié à ça, et ça c'est relié à ça, voilà comment fonctionne ce petit interrupteur à impulsion. Ok. Maintenant on a le euh, potentiomètre, le potentiomètre et eh bien c'est pas compliqué, on a une résistance, résistance R et puis on a ensuite un petit curseur une variable une pince, une pins, une pins, et, une pins. et on a Donc la résistance fait 4,7 Kilo Ohm. ok, donc entre là et là on a bien 4,7 Kilo Ohm. entre là et là on a, bah, selon la, la position, hein, ça va et ça vient, selon la position on peut avoir ici 0 et ici 4,7 Kilo Ohm. et entre les deux on a toutes les valeurs intermédiaires hein, donc entre ces deux pins là. Vous pouvez me dire, c'est également la même chose entre ces deux pins là. Hein Donc on peut soit prendre ça ou ça, ou ça ou ça, hein peu importe. Hein on peut brancher de là à là, ou de là à là. À partir du moment où on prend celle du, du milieu, on prend une des deux autres. Voilà. Ok. Voilà pour le potentiomètre et l'interrupteur à impulsion. Bon, maintenant on va voir comment on va monter le moteur hein, et comment on va commander tout ça. Alors, on a ici notre moteur. Alors on va commencer par le début. Le moteur du tourne-de-broche. M, comme moteur. Le moteur, il a donc un axe. Hein, un axe de rotation. Voilà. Hop. Soit dans ce sens-là, ou soit dans l'autre sens. Ok ce moteur, il a deux, deux pins d'entrée. C'est les entrées, eux. Plus ou moins, peu importe. Donc, si on a un plus ici et un moins ici, il tourne dans un sens. Si on a un moins ici et un plus ici, il tourne dans l'autre sens. Okay Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à inverser le plus et le moins pour qu'il puisse tourner dans un sens ou dans un autre. Bon, ça, c'est le principe de base. Pour ça, on va avoir besoin eh bien, de nos interrupteurs. Donc, on a euh, nos deux interrupteurs. Je vais les redessiner. Avec les trois pins. OK. À l'intérieur, on a notre système d'interrupteur à bascule. Okay. Euh, on a aussi euh, notre potentiomètre, donc le potentiomètre, hein, avec une pince, deux pins, trois pins, avec notre résistance à l'intérieur et notre pince variable. Okay donc euh, on a ensuite ici je vais descendre un peu on a un usb hein, c'est une prise euh, prise usb usb avec donc deux câbles un plus et un moins. ok. Alors, maintenant, on va agencer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre euh, une des, un des câbles et on va aller le placer ici, sur la pins variable. On va sortir du variable et on va aller, donc là, je vais remettre euh, donc, c'est... C, pardon, C-N-O-N-C, -N -N -C. voilà, C-N-O-N-C, -N -N ouais, un, petit, un petit doute sur les, les noms. Euh, alors, on va prendre notre sortie de résistance et on va aller euh, le mettre sur le NC. et euh, ici aussi sur le nc d'accord donc on sort et on va sur le nc et le nc ensuite on va euh, connecter le no avec le no Voilà. Et puis euh, avec le C et le C ici, on va faire notre sortie pour aller au moteur. Donc c'est pas compliqué. NC avec NC, NO avec NO, hein, on relit, ouf, un câble, hop, un autre câble, les deux C, tac, tac, au moteur, okay. et la sortie, du euh, la sortie de l'USB euh, au, au euh, potentiomètre central, sortie du potentiomètre, et on va sur le NC. Alors qu'est-ce qu'on fait du plus de l'USB, et eh bien on va le mettre sur le... Bon, Puisqu'on a mis la sortie ici sur le NC, on va mettre sur le NO. OK Voilà. Et normalement, quand on va inverser, quand on va cliquer, eh bien, on va inverser les polarités. Et en faisant varier ici, on va faire varier la vitesse voilà et bien voilà pour le boîtier de commande j'ai choisi et bien une vieille souris déglinguée. d'ailleurs je vous conseille le groupe punk éponyme Les souris Déglinguées, C'est sympa à écouter si vous aimez la musique un petit peu bizarre voilà alors le potentiomètre sera ici et puis on mettra les petits interrupteurs ici. Donc ils sortiront ici comme ça. De chaque côté. Bon ben voilà concrètement à quoi ça va ressembler. Donc j'ai percé des trous avec la petite chignole. La petite perceuse et des mèches à métaux. Les mèches à métaux, c'est très bien pour percer le plastique. Parce que tu as une petite pointe. Et ça perce très très bien. Franchement. Donc j'ai utilisé des forêts de 7 mm. Pour les boutons. Et ici j'ai dû agrandir un peu. Même s'il y avait déjà une une ouverture. J'ai dû l'agrandir avec un forêt de 9, 9 mm. Et puis voilà, j'ai aussi fait un petit trou ici avec un forêt de 4 pour passer le câble euh, puisque vous allez avoir dans le dessin une sortie et une entrée donc l'entrée elle est déjà faite hein, c'est le, le trou de la, du câble de la souris d'accord mais pour la sortie euh, donc pour la sortie bah, je me suis fait un petit, un petit câble donc, voilà à quoi ça va ressembler donc on va repérer un peu les connexions. Vous avez la borne C et la borne C. Donc elles sont opposées. Puisqu'on est à, à l'envers, hein. on a droite et gauche, donc euh, il voilà, ne faut pas se tromper. Hein. Donc C, N O, NC, et là c'est l'inverse. C N O N C. En fait, il n'y a que la borne NO qui se trouve au centre. Et vous avez la borne C et NC, et C et NC. Vous avez les trois bornes du potentiomètre, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va relier la borne euh, NO avec la borne NO, donc on va, on va souder un câble, un fil électrique ici, tac, tac On va souder également un fil électrique pour relier NC avec NC, d'accord, tac tac, voilà. La borne C. Et la borne C qui sont ici, elles vont sortir pour aller vers le moteur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer le câble d'alimentation USB avec le, le câble le moins ou le plus, hein, peu importe. On va aller le connecter ici au centre. Donc, hop, directement un fil vers le centre. On va sortir à l'extrémité pour aller se connecter sur NC. NC c'est la borne qui est juste ici, d'accord. Et puis le deuxième fil électrique de la sorte de l'entrée USB va aller directement sur NO. Donc, NO c'est celui-ci, le milieu, celui-ci ou celui-là, peu importe. Voilà. Et le câblage sera terminé. On referme le boîtier, on aura la sortie, l'entrée. Allez c'est parti.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 voilà. Et puis, hop, on va le faire fonctionner. Donc là, il va très lentement. Je peux augmenter la vitesse, réduire la vitesse. Donc, vous avez pu voir que ici, je vais arriver en butée. Voilà, je suis en butée, je suis au maximum. Donc là, ici, ça ne tourne plus avec le caoutchouc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 où vous soyez dans l'univers portez-vous bien et à très bientôt moi ouais, je kiffe c'est pas très compliqué